Chapitre 104. 1. Dans ce temps-là, le Seigneur leur ordonnera de rassembler les enfants de la terre, afin qu'ils prêtent l'oreille aux paroles de sa sagesse, il leur dira, Montrez-leur cette sagesse, car c'est vous qui êtes leur chef et leur maître. 2. Montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui en suivront les préceptes, car moi et mon Fils, nous ferons société éternelle avec eux, dans les voies de la justice. Paix à vous, enfants de justice, joie et félicité.